Bonjour chers amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 20 mars Alors je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo Alors vous savez que je ne peux pas en faire tout le temps Parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai plein de choses à faire J'ai aussi des ados à la maison donc Je m'occupe quand même un petit peu d'eux, enfin voilà Et puis c'est mes consultations. enfin bref Et puis surtout j'attends toujours vraiment d'être bien reposée, d'être bien en forme pour vous faire euh, des tirages Puisque encore une fois ça prend beaucoup de concentration et d'énergie et puis euh, voilà, donc euh, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, en tout cas de, de pas sentir les cartes. Bon, ceci dit, évidemment, la voyance n'étant pas garantie, je peux toujours me planter, hein, c'est normal, chacun fait ce qu'il peut. Bon, alors je sais que la période est très très troublée en ce moment, que ça bouge dans tous les sens, euh, qu'on nous donne des informations tous les jours, ça, enfin bref, c on, on peut être perdu, c'est vrai. Euh, personnellement, je sens que, comme beaucoup que l'on va vers des changements très, très importants qui vont nous toucher dans notre vie personnelle. Après, euh, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé hein C'est toujours la question. On va déjà commencer par regarder un peu ces histoires de sondages. Donc, vous voyez que c'est pour ça que j'ai une petite feuille en dessous, là. Je vous ai préparé un petit truc. Parce que, euh, pour commencer par ce cher Caligula, n'est-ce pas Tout le monde le dit déjà gagnant. On le donne à 33% dans les sondages. 33% en plus 33, c'est un chiffre très puissant au niveau numérologique. Hein. Donc, tout ça, ce n'est pas, euh, pas innocent. Euh, on nous manipule. Moi, je pense que ces fameux 33%, en fait, c'est pour forcer les gens à y croire. Et vous savez, puisque je vous en ai déjà parlé, que l'esprit ne fait pas la différence, enfin, l'inconscient, plutôt, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. C est, ce sont des choses très, très scientifiques, que je vous dis, ce n'est pas des bêtises. C'est la base de la neuroscience. Euh, J'ai fait de l'hypnose pendant quatre ans. Donc euh, voilà, euh, quand on met les gens en état d'hypnose et on leur fait voir, euh, enfin leur inconscient leur fait voir des, des, des scènes, euh, par exemple, hein, eh bien l'inconscient n'est pas capable de distinguer si c'est vrai ou pas. Et on peut résoudre évidemment les traumatismes de cette façon. Enfin bref. Donc en amenant les gens à croire... Par exemple, que Caligula est déjà réélu, est déjà gagnant et qu'il a 3, 3, 33% de, de vote, eh bien, euh, on, on essaie en fait de rendre ça réel auprès des gens. Hein bon. On leur vend déjà quelque chose qui n'est pas là, si vous voulez. C'est une méthode de manipulation qui est très puissante. Bon. Alors, il faut absolument réfuter ces sondages, garder son esprit critique. Et donc, je vous propose d'utiliser de, de, le pendule pour voir à peu près combien est-ce qu'il en est, étant entendu que... <rire> Évidemment, encore une fois, c'est mon avis, hein, c'est mon pendule, voilà. Mais bon, on va quand même regarder. Alors, on va partir des 50, hein, d'accord Et puis, on va voir euh, de quel côté le, le, le pendule va, au niveau donc des intentions de vote, voilà. Donc, s'il vous plaît, les spécialistes du pendule, commencez pas à me critiquer, hein, ça m'énerve. Et puis, euh, puis, franchement, chacun fait un peu comme il veut. J'essaie de, de faire le pendule du mieux que je peux. Je, je, je sens qu'il me répond bien, j'ai déjà testé. Il me répond bien. Donc, voilà. Donc, on va laisser le pendule travailler. Alors, est-ce que tu peux me dire les intentions de vote Donc, de Caligula, je dis ça, son vrai nom en tête. Hein Alors, est-ce qu'il est autour de 50% Non. Donc, est-ce qu'il est en dessous Vous voyez qu'il va vers la gauche alors, vous ne le voyez pas, vous avez l'impression que je bouge la main, mais je ne bouge absolument pas la main. Donc là, vous voyez qu'il va quand même vers la gauche. Donc, je vais me déplacer en même temps pour voir euh, un petit peu euh, de quel côté euh, ce qu'il est. Hein, voilà. Donc là, je suis sur 40. Alors, est-ce qu'il est à 40 Non, il va vraiment vers la gauche. Donc, je vais me déplacer tout, tout, tout doucement pour voir à peu près. Et normalement, quand il sera à son beau bon pourcentage, il devrait s'arrêter ou tourner. Alors, est-ce qu'il est autour de 33 Non. Et là, il va bien à gauche. Alors, on va déplacer encore un petit peu. On va aller autour de 30. Est-ce qu'il est autour de 30 Non plus. Est-ce qu'il est autour de 20 On va y aller carrément, hein d'accord Voilà, si ce n'est pas ça, ben je reviendrai autour de 25. Allez, est-ce qu'il est autour de 20% d'intention de vote Non plus. Il va toujours vers la gauche. Vous voyez que, en fait, quand je suis autour de 20%, on voit très très bien que le pendule accentue vers la gauche. Donc c'est plutôt par là, en dessous de 20. Est-ce qu'il est autour de 15% J'essaie de me mettre entre les deux, hein Bah même pas. Hein. Est-ce qu'il est autour de 10% Il commence à ralentir un peu. Hein. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, mais. Il commence à faire un petit mouvement de, de, de, de tourne. De comment dire De rotation. Voilà, cherchez le mot. Est-ce qu'il est entre 5 et 8 ans il commence à ralentir un peu. Est-ce qu'il est entre 5 et 8% d'intention de vote? Bon ben voilà, il commence à tourner. Voilà, vous avez vu. Donc entre 5 et 8, on peut même affiner. Hein Alors, est-ce qu'il est autour de. Est-ce qu'il est plutôt 5% Est-ce qu'il est à 5% Il doit être un petit peu plus, quand même. Hein. Est-ce qu'il est à 6% Vous voyez qu'il se balance beaucoup plus. Bon, bah écoutez, hein, moi, pour moi, il est à 6%. Vous avez vu comme il tourne Voilà. Donc, n'allez pas croire les sondages, s'il vous plaît. Regardez, je ne fais absolument rien. Apparemment, 6% ce qui est aussi un chiffre qui pourrait lui correspondre d'ailleurs, hein, le chiffre, euh, enfin bref, de, vous savez de qui, hein, enfin 6, 6 plus exactement, mais enfin 6, euh, ce serait plus son chiffre, hein. voilà, bon, bah écoutez, il est à 6%, bon. Moi, c'est mon opinion, après, vous pouvez évidemment croire que vous êtes à 33%, mais enfin, si vous êtes sur ma chaîne, je pense que, <rire> je pense que euh, vous savez aussi que c'est tout ça, c'est du pipeau. bon. Alors, puisque maintenant, bah, vous savez que les intentions de vote sont quand même en dessous de 10% plutôt que du côté de 33%. La question à se poser, c'est euh, qu'est-ce qui nous mijote Parce qu'ils euh, refusent les débats, ils refusent euh, les, les apparitions euh, à la télé, ils refusent tout, tout, tout, en fait, euh, tout débat, tout discours, toute question, enfin bref. C'est comme si, en fait, il était déjà en terrain conquis, j'ai envie de dire et qu'il se conduisait comme un roi qui n'a pas besoin de, de remettre en question son trône. C'est un peu à ça que je, je pense. moi. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il y a eu quand même 4 milliards de doses qui ont été commandées, des doses de vous savez quoi, hein, pour l'injection, et donc ils veulent remettre ça. Or, cette fameuse commande ne peut pas avoir été faite s'il si n'aurait pas été sûr de rester au pouvoir. C'est embêtant quand même. Hein Donc, on va regarder un petit peu s'il si n'a pas l'intention, finalement, de supprimer les élections. Alors quand je dis les supprimer, c'est de les retarder à cause de la guerre. Parce que cette guerre, on a bien compris qu'elle arrivait à point nommé. Hein il y a eu le coco, comme vous savez. Bon, maintenant, les gens, ils n'accrochent pas, pas trop. Hein il n'y a pas de mort dans les rues, comme je dis toujours. Hein Bof on n'a plus vraiment peur. Bon, quand on l'a, ben, on reste entre quelques jours et puis éventuellement deux semaines, voilà. Mais, euh, bon, on survit, quoi. Donc, c'est vrai que la peur n'est plus vraiment là. Puis, il y a beaucoup de lassitude, quoi. Mais la guerre, c'est autre chose. La guerre, c'est autre chose. Alors, est-ce que, finalement, ces fameuses élections vont être Annuler, supprimer, retarder, si vous voulez, pour cause de guerre. Parce que ça les permettrait de rester. Alors, on a passage d'un endroit à un autre, mais alors il y a les ténèbres derrière. Donc c'est une lumière qui finalement nous entraîne ici. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait une lueur d'espoir, et puis que finalement bah, on retombe dans les ténèbres. Bon, on va regarder un petit peu. Alors, est-ce qu'on va avoir finalement des élections qui vont être annulées ou retardées pour raison de guerre Alors, on a la fiole qui, euh, qui ressort ici. On a de l'argent ici. Ah, bah ben, décidément, ça, c'est les labos. Ah, bah ben, là, on a la guerre. Vous voyez, ça sort. Et là, on a le loup. Ouais, bon, bah ben, écoutez, on a bien ces histoires de labos ici avec l'argent, les fioles. Donc, ça, ça intervient dans le contexte. Et on a bien, effectivement... Le loup, alors ça, c'est vraiment un symbole très euh, maléfique avec la pleine lune. C'est presque un loup-garou, quoi. Bon. Bon. Il y a bien les histoires de labo et de guerre qui interviennent. Oui. C'est sûr. Alors, au niveau des élections, ça va se traduire par quoi Alors, ça, c'est la carte du vieil homme. Donc, ça peut montrer le temps, hein. Et la sorcière. Ben alors, encore une sorcière. Hein. Pourquoi je dis encore une sorcière Parce qu'elle va très bien avec cette carte-là. Bon, bah ben c'est maléficier tout ça, oui, oui. C'est-à-dire que là, ce serait éventuellement des gens plus raisonnables, ici. Donc, éventuellement dans le cadre des élections. Mais là, on a quand même les ténèbres hein, qui prennent un peu la main. Donc, c'est pas très bon tout ça. Tu peux me confirmer s'il te plaît, au niveau de ces élections. Alors, il y a une alliance, ici. Et il y a la lumière. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il y a quand même des gens qui travaillent toujours pour nous. L'alliance, la lumière. Bon, Donc, par rapport à ce que je suis en train de vous, de vous annoncer, j'aimerais quand même que vous gardiez espoir. J'avais vu, dans mes prévisions 2022 en astrologie, qu'on aurait une période difficile. Surtout, euh, en printemps, voire été, c'est sûr. On est en train d'y rentrer. On va rentrer dans la tempête proprement dite. Mais ça se terminait bien. Puis quand je vous ai fait le tirage de l'année, je vous ai dit, ça commence mal, ça finit bien. Donc gardez quand même ça, s'il vous plaît, en tête. Avec tout ce que je suis en train de vous annoncer, ouais, on a bien la sorcière, ouais, on a bien le loup, ouais, on a les labos qui sont là, oui, on a la guerre. Mais on a ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, je pense vraiment qu'on est parti pour un retard des élections, très certainement, du fait de ça. D'ailleurs, on va regarder un peu ce qu'il peut nous dire sur cette fameuse guerre, si ça va nous toucher, nous impacter directement, ou si ça va rester du côté de l'Est. Hein, parce que ça aussi, c'est important de le savoir. Alors, ça, c'est Ursula. Ce <rire> n'est pas la reine d'Angleterre, hein. C'est Ursula. D'ailleurs, elle ressemble un petit peu, hein. je ne sais pas si vous avez vu là au niveau de la coiffure, les cheveux la femme qui est riche, la femme qui est puissante, elle est derrière tout ça, elle intervient. Donc c'est l'Europe, si vous voulez. Donc l'Europe qui fait tout pour que le conflit, euh, voilà, les requins, que le conflit euh, arrive chez nous. Ils, ont, ils font tout, en fait. Ils font tout pour... Hein, ils livrent des armes, ils, ils donnent, euh, de, ils envoient de l'argent, enfin, que sais-je, ils financent, enfin, etc. etc. Euh, ils font une campagne terrible contre Vlad. Alors, entendons-nous entendons -nous bien. Encore une fois, moi, je suis contre la guerre, hein, d'accord Mais bon, était-ce bien nécessaire d'aller mettre de l'huile sur le feu Était-ce bien nécessaire Non. Non. Or, c'est ce qu'ils font. C'est vraiment ce qu'ils font. Vous voyez que vraiment le requin, là, euh, la reine, ils ont vraiment des choses euh, à faire dans ces histoires-là. Et, et ben voilà, qui c'est que je ressors Et ben le roi, voilà, l'autre, avec les yeux bleus, là, qui a l'air fatigué d'ailleurs, mais enfin bon, c'est celui qui se prend pour le roi, hein, Caligula, l'empereur, enfin si vous voulez. Hein. C'est ces deux-là, ils sont en train de, de nous tramer des choses par rapport à la guerre. Et encore une fois, ils mettent vraiment de l'huile sur le feu pour euh, qu'on soit vraiment en situation de difficulté. Est-ce que tout ça, c'est bien dans le but de retarder les élections On va poser la question, voilà. C'est caché, c'est euh, caché. Mais c'est l'intention qui est cachée. Donc oui. Bon. Donc effectivement, ces fameuses, retards, ces, ces fameuses élections peuvent être retardées. Bon, c'est pas sûr à 100%, mais oui quand même, c'est bien possible. Alors la question que vous posez certainement, c'est euh, si c'est retardé, euh, est-ce qu'ils vont nous mettre un état de siège Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Qu'est-ce qu'ils vont nous faire On va essayer de voir un petit peu ce qui sort comme carte. Alors toujours lui, bah, il, nous, il va nous faire une pardon, une comment on ça Une annonce. Voilà, il va nous faire une annonce ou une loi. Il va nous annoncer quelque chose, en tout cas. On va essayer de savoir un petit peu ce qu'il va nous annoncer. Alors, les yeux bandés et la perversité. Bon. Donc ça, c'est une mauvaise carte. C'est vraiment qu'il y a des choses qui sont euh, extrêmement perverses. Mais dans les intentions. Et il y a la peur. Alors, les yeux bandés, c'est quand on ne veut pas voir une situation, donc quand on est aveugle à une situation. C'est marrant parce que ça me fait aussi penser à ces histoires avec Brimiche que vous connaissez. Il y a quand même des trucs qui vont leur tomber dessus. Hein. Je sais, c'est retardé, c'est caché, mais il est tellement protégé, ce homme-là. Il est tellement protégé. Il a des appuis tellement puissants. C'est extrêmement difficile de le déloger, hein parce qu'avec tout ce qu'il a accroché euh, comme casserole, avec tous les scandales, Mac-Machin, là, Mac-Kin, plus loin c'est, euh, il devrait vraiment déjà euh, être destitué devant les tribunaux, etc. etc. Il n'y a rien qui se passe. C'est euh, c'est incompréhensible. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est plus du tout dans les institutions normales. C'est fini tout ça. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. C'est un état de proclamer de digue plus loin Tature. Point. Il règne, et peu importe tout ce qu'il a fait. Mais il y a quand même des choses. Et là, c'est plutôt ça, en fait. Je vais plutôt l'interpréter comme ça. Il y a quand même des choses que, pour l'instant, il refuse de voir, qui sont très perverses. Brimish. Mais qui vont quand même se traduire par une fuite. Bon. Donc ça, c'est les cartes qui, qui font un peu ce qu'elles veulent, comme d'habitude, qui me donnent l'information. En ce sens que ça va quand même, quand même, lui retomber dessus. Puisque euh, le monde entier le sait, n'est-ce pas, ce qui se passe avec la blonde, il n'y a que la France qui décide de, de fermer les yeux d'une part. Et puis, lui aussi, il ne veut pas voir que ça ça peut avoir une incidence. Bon. Euh... Donc, du coup, coup qu'est-ce qu'il va nous annoncer La fin de quelque chose qui va passer par une proclamation encore. Donc, il va nous annoncer la fin de quelque chose. Et là, on a une ombre et de l'argent. Encore l'ombre qui se sert de l'argent. Alors la fin de quelque chose, ça peut très bien être la fin de la Ve République, par exemple. Et la proclamation d'un nouvel état euh, destiné à gérer la situation. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on va avoir une espèce de, de, de truc transitoire ou je sais pas quoi Ouais, mais ça va être un piège. Ouais. C'est un piège dans lequel il veut nous amener. Bon, C'est machiavélique. Hein voilà, pour avoir le Graal. Bon, ok. Donc, pour euh, rester au pouvoir, en gros. Pour avoir le Graal. Bon. Ça ne nous arrange pas, tout ça. Donc, finalement, attention de vote ou pas, il s'en fiche. Mais de comment est-ce qu'il va s'en servir, parce que pour l'instant, il n'y a pas la guerre. Hein. La guerre, elle n'est pas, pas aux portes de la France, hein. elle n'est pas en Europe. Enfin, elle n'est pas en Europe. Eh oui, on sait où est-ce qu'elle est, qu est hein. entendons-nous. Hein. Euh, mais on n'est pas, normalement, on n'est pas impliqué de temps, il n'y a pas euh, invasion, si vous voulez. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'il va pouvoir quand même argumenter de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il va aller faire Là, j'ai du mal à voir. Pourquoi Est-ce qu'il va, est qu va vraiment nous, nous, nous importer la guerre ou quoi Qu'est-ce qu'il va faire Alors, il y a une question de château fort quand même. Et donc ça, c'est bien les questions d'invasion. Hein. Il y a les questions de château fort. Donc c'est aussi les questions d'invasion, oui. Les questions de protection. Donc est-ce qu'il va plutôt jouer la carte de protection alors que pour l'instant, il n'y a rien Le Genre, euh, il y a péril dans la demeure Ouais, ben oui, regardez, j'ai les militaires. Bon, il va nous faire un truc avec les militaires, lui. Alors, lui ou euh, Vlad, allez savoir. En tout cas, il y a une histoire de château-feu et de militaires. Ça, c'est sûr, c'est sorti. Et donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, donc cette guerre euh, va lui servir pour faire une proclamation dans laquelle il va proclamer la fin de quelque chose. Et dans laquelle, eh bien oui, Donc, c'est un piège et il va y avoir le Graal. Donc oui, il pourrait rester au pouvoir quelque part comme ça. On va demander. On va demander est-ce que finalement, il va pouvoir rallonger son quinquennat en jouant la carte de la peur. Parce que ça, c'est vrai que personne n'y avait pensé. Moi non plus. Hein. Mais bon, ça aurait été quand même difficile de le voir. Alors, est-ce qu'il va pouvoir finalement rallonger son quinquennat et puis éventuellement donc rester au pouvoir par ce biais-là. Alors, le jeu me dit quand même que les choses ne, sont ne se passeront pas telles qu'il les a planifiées. Parce qu'il devra quand même partir. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, c'est-à-dire que j'ai raison ou pas, que les élections aient lieu ou pas lieu, peu importe, il faudra qu'il parte. Donc à la rigueur, c'est même pas la peine de, de se prendre trop la tête, j'ai envie de dire. On va, on va demander, est-ce qu'il va rester Bon, écoutez, j'ai la prison à chaque fois. Hein. J'avais déjà sorti cette carte-là pour lui. Hein. Quelque part, il va devoir partir. Et ça, je sais que j'ai déjà dit dix mille fois, si je n'ai pas dit dix euh, fois. Il euh, y a un truc qui va lui arriver. Alors, je sais, vous allez, il y a toujours les râleurs de service qui vous dire « Ouais, mais vous l'avez dit déjà, il y a longtemps ». Oui, je sais bien, mais bon, moi, c'est pas ma faute s'il est euh, s'il est super protégé, euh, s'il a des protections aussi euh, en bas, là, enfin, sous le sol, hein, vous voyez, hein dans la euh, direction les enfers, hein euh, et que ça, c'est puissant. Et puis, il y a la direction le nom. Ils sont puissants aussi, donc il est protégé. Mais n'empêche que j'ai toujours ça qui sort. Bon. Donc ne vous tracassez quand même pas, s'il vous plaît, tous là qui m'écoutez, c'est que de toute façon, ce gars-là, il va partir d'une façon ou d'une autre. Point. Il n'y a pas à y revenir. Euh, que ce soit élu, qu'il ne soit pas élu, pff, il ne reste pas, quoi. Bon. On va plutôt regarder du côté de la France comment est-ce que la pauvre France va s'en sortir. Parce qu'on a un vrai problème actuellement qui est la crise de l'énergie. Moi, je, je ne comprends pas euh, pourquoi les Français ne sont pas dans les rues bon, Les Allemands, ils quand même, ils râlent. Hein euh, parce que là, euh, ils sont en train de nous mettre dans le mm -mm, hein « hum Je leur dis à la mouise, mais enfin, vous avez compris. Quoi. Ils sont en train de nous mettre dedans. On a besoin de, de gaz, on a besoin de fioul, on a besoin de pétrole pour que notre économie puisse continuer à fonctionner. On a déjà eu la crise du coco pendant deux ans. Il y a euh, la moitié des restaurants qui ont dû fermer. Enfin, corrigez-moi si je me trompe. Et moi, j'ai vu aussi dans mon petite, ma petite ville qu'il y a quand même des magasins qui ont mis la clé sous la porte aussi. Euh, on a financé euh, donc ce, co ce coco pendant deux ans. Je ne parle pas euh, de toutes les personnes qui ont perdu leur travail. Là, je pense aux êtres so soignants, mais pas que, etc., etc. Faites la liste. Plus le trou de la sécu avec les tests et les machins. Plus, plus, plus. Euh, mais alors ensuite, il nous remet une guerre dans laquelle on n'a rien à faire, et il la finance. Non mais, et ensuite, hop, ils font tout pour que euh, Vlad il nous coupe les, les réserves d'énergie. Non mais c'est des fous quoi Donc moi je me demande comment est-ce qu'on va faire Parce qu'en Allemagne, c'est pareil, on est dépendant du gaz russe nous. Hein alors euh, moi je veux bien qu'on arrive vers le printemps, l'été, euh, qu'on aura moins besoin de se chauffer. Mais bon, il euh, faut quand même euh, besoin de la voiture. On n'a pas tous des trucs euh, euh, à l'électricité. Il va quand même falloir que les entreprises allemandes commencent à produire. D'ailleurs, petite anecdote. Ça fait depuis euh, le mois de janvier, on a commandé une, une fenêtre parce qu'on a besoin de remplacer une fenêtre chez nous. Et ben, euh, la livraison était prévue pour avril. Maintenant, elle est jusqu'à fin mai. Pourquoi parce que euh, alors les matériaux bon, sont produits en Allemagne, ça encore, mais il y a tous les trucs euh, techniques euh, de métal ou de je ne sais pas quoi, si vous voulez, je ne suis pas trop dans les choses comme ça moi, eh ben, qui sont quand même euh, importés en Ukraine. Donc il y a toutes les parties mécaniques, si vous voulez, de, qui vont nous manquer. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, par exemple, c'est quand même un pays industriel. Donc ils vont être dans la mouise. Enfin bref, il va y avoir une réaction en chaîne, je ne vous dis pas la cata. Parce que que la guerre finisse ou pas, bah peu importe, les sanctions, elles vont durer. Euh, et quelles sont les solutions ils, ont, ils vous en ont parlé des solutions, vous, en France bah, Nous, euh, bof. Ils nous ont, merde, pour l'instant, en train de se poser la question s'ils si vont nous piquer ou pas, euh, en octobre. Non, mais il faut peut-être qu'ils atterrissent, parce qu'il euh, va y avoir d'autres problèmes. Hein. Je peux vous dire que dans nos magasins, il n'y a déjà plus de farine. Il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'huile. Euh, les pâtes bah, sont bien dégarnies aussi. Et euh, on n'est que fin mars. D'accord Donc ça fait même pas un mois que la guerre a, a commencé. Les sanctions se font déjà sentir. Comment on va continuer ensuite Bon. Donc j'arrête de râler. Et on va regarder un petit peu comment tout ça va se résoudre. Alors, il va-t-il y avoir une solution pour la crise de l'énergie On va regarder la France. Hein. Parce que là, moi j'avais vu en astrologie que les gouvernements ne seraient pas en état de résoudre un problème. Enfin, j'avais dit quoi, déjà Attendez, il faut que je me souvienne. J'avais dit incapacité, euh, oui, c'est ça, des gouvernements euh, à gérer une situation, un truc comme ça. Enfin, en gros, c'était ça, quoi. Donc, des gouvernements qui étaient dépassés par, euh, par les problèmes. Bon, ben, je crois que ça va être ça, en fait. Hein. Sauf que les gens, quand on commencent à toucher à leur assiette, là, euh, là il va y avoir de la réaction. Alors, la crise de l'énergie. Alors là, il y a un cadeau il y a quelqu'un d'intelligent. Bon. Alors, l'histoire de cadeau, ça peut être éventuellement le soutien des États-Unis. Quoique, quelqu'un d'intelligent, ça ne va, va pas vraiment ensemble. Mais il y a quand même quelqu'un, euh, ou alors un, un pays, ou quelqu'un qui intervient, ou alors un dirigeant, enfin, je ne sais pas, dans la politique, qui intervient quand même. On va essayer de creuser ça. Alors, est-ce qu'au niveau, au niveau de la France est-ce qu'on va pouvoir résoudre le problème de l'énergie qui va se poser Alors, il y en a un qui attire les armes vers lui. Bon, pas bon. Vous savez qui c'est, hein il attire la guerre chez, chez notre, sur notre sol. Hein Là, bon. Ici, on va dans le gouffre. Hein, vous avez la bouche du tunnel. Ici, on a le sable. Alors ça, ça fait à chaque fois penser aux pénuries, euh, ou au manque de, manque de quelque chose. Avec un truc qui est très très coupant. Et là, on va avoir des histoires de lois. On va avoir une loi. Donc, ils vont nous pondre des lois. C'est tout ce qu'ils savent faire d'ailleurs. Pour résoudre ici, la crise de l'énergie que vous voyez ici. Hein. D'ailleurs, ça ressemble un peu à une station essence, euh, le, le truc, là, vous voyez Ici, ça ressemble à. Hein, là, là où quand on fait le plan. Bon. Il y a quelque chose par là et il y a bien l'histoire encore une fois l'histoire de d'attirer les armes alors qu'est-ce qu'ils vont nous décréter parce que c'est pas vraiment une solution ça à la loi qu'est-ce qu'ils vont nous faire enfin, ça ça m'étonnerait qu'ils trouvent la solution il y en a pas enfin je sais pas ce qu'ils vont faire alors il y a une alliance ici il y a encore le nom qui est derrière tout ça et il y a l'araignée donc il y a un piège alors, l'alliance, mais c'est peut-être pas forcément une très bonne alliance. Hein. Puisque c'est une alliance maléfique. Vous voyez, j'ai deux cartes ici qui sont mauvaises. Puisque là, on a un piège. Alors, l'alliance par rapport à qui Avec le serpent, vous avez vu. Donc, une alliance maléfique. Pour, pour l'instant, ça ne ressemble pas du tout à une solution. Comment est-ce qu'ils vont ah ben bah oui, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire, c'est toujours pareil. Hein. Ils ne vont rien faire. Continuer à faire mémuse avec le sable, des, construire des châteaux de sable, c'est vraiment ça. Là, ils se prélassent. vous savez, c'était le, le banc des empereurs romains, ça, hein, quand ils voulaient se détendre et tout. Voilà, puis on a bien l'espèce les, les, les de corbeau qu'on retrouve ici. Ils ne vont rien faire. Il y en a éventuellement qui pourraient partir, prendre la poudre des d'escampette. Parce que vous voyez que là, le vent qui souffle sur le feu. Donc, il y a un gouvernement qui, à mon avis, ne va pas pouvoir résoudre la situation. Et il y en a certains qui vont prendre la poudre d'escampette, qui vont partir. Parce que là, ça va être très, très, très instable. Donc, je ne vois pas de, de solution. J'avais dit qu'il n'y aura pas de solution. Ben, il n'y a pas de solution, non. Et tout ça, encore une fois, ça a été mis en place, alors avec l'alliance avec le serpent, vous l'avez ici, pour nous attirer dans le piège. Ils ne vont pas réussir à contrôler la situation. En fait, c'est vraiment des gamins qui jouent avec les allumettes, quoi. En gros, pour moi c'est ça. Hein. On fait du n'importe quoi, on pense finalement euh, avoir le contrôle de la situation pour mettre les, les gens sous clé, mais ça va se retourner contre eux, hein. Donc, que, comment ça va se, se résoudre tout ça, la crise de l'énergie On va avoir un, un printemps vraiment difficile. Hein Alors, on a les questions de transport. On a les cheminées, pardon, dans le sens, qui fument. Et on a la précarité. Ouais. Donc, pour moi, il va y avoir des problèmes dans les transports. C'est logique, puisque. Dans les transports, dans les livraisons. C'est logique, puisqu'on a besoin aussi. Euh, alors, les trains, non, mais enfin, bon, on peut prendre cette image-là aussi pour les, les camions. Hein. C'est normal parce qu'on a besoin de fuel pour les livraisons. Ici, les cheminées qui fument. Donc là, ça va fumer. Et là, il y a des gens qui vont se retrouver à la rue quand même. Hein. C'est la pauvreté. Hein. Donc, euh... Alors, sur ces déplacements-là, je pense que c'est effectivement les, les, euh, les, euh, comment dit, les livraisons qui vont être retardées. Est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement des grèves par là Oups, Pardon. Ouais, il va y avoir beaucoup de disputes. Hein. Alors, il y a de ça. Et puis, il y a aussi le, le fait qu'il va y avoir des, des... Comment on appelle ça Des, euh, des rationnements. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Des rationnements. Parce que tout le monde va vouloir... Euh, vouloir avoir du fioul, quoi. Vous voyez Donc, il va y avoir beaucoup de bagarres. Ça risque de dégénérer. Hein. Si on empêche les gens de faire le plein ou euh, ce genre de choses. Ou si les prix continuent d'augmenter. Là, ça va, ça va vraiment dégénérer. Moi, pour moi, c'est explosif qu'ils ont mis, euh, ce qu'ils ont déclenché comme situation. Alors, on va essayer de pousser encore un petit peu le jeu plus loin, savoir comment ça va se finir tout ça. Donc là, <rire> l'électricité, oui, on essaie de ressusciter un cadavre, c'est un peu ça. Hein. On essaie de faire repartir la machine, repartir un peu la vie, c'est un peu ça. C'est toujours au niveau allégorique. Hein. Voilà, vous avez le, le petit bonhomme là qui navigue dans la tempête. Bon, bah on a bien une tempête qui s'annonce, mais quand même, encore une fois, je tiens à vous rassurer, c'est que on va là ensuite avoir une éclaircie. Bon, ok. Bon, on sait un petit peu, un petit peu ce qui nous attend quand même. Donc oui, on va avoir une période difficile avec certainement des tensions, des disputes, etc., etc. Mais il y a quelque part, quelque... là, il y a une espèce d'arc-en-ciel qui se dessine au loin. Hein, ça fait penser un peu à une aurore boréale. C'est assez curieux d'ailleurs. Et puis, alors, ce que j'aime bien, c'est que le petit bonhomme, vous euh, voyez, il sourit quand même. Donc, bah, vous aussi, il va falloir que vous fassiez la même chose. Hein. Ça fait depuis euh, presque un an que je vous dis de faire des réserves. Donc, je sais que vous m'avez écouté parce que vous êtes super. Voilà, donc ça, vous l'avez fait. Donc, vous n'allez pas manquer de quelque chose. Donc, ça, c'est une bonne chose. Puis, vous avez pensé à vos animaux aussi. Donc voilà, il va falloir simplement tenir bon dans la tempête, se recentrer sur soi, ne pas trop se laisser influencer par ce qui arrive à l'extérieur. Moi, je vois pas de, de, de, comment on appelle ça, de, de bombe atomique Je vous l'avais déjà dit. Hein. Il y a des aspects très spécifiques en astrologie qui sont pas là. Par contre, il peut y avoir vraiment des, des problèmes, oui, de violence en France, certainement, parce que encore une fois, à partir du moment où on touche à l'énergie. Et on touche à la nourriture, puisqu'il va y avoir des pénuries euh, du fait de retard de livraison, etc. etc. Euh, ça va forcément dégénérer. Bon. Mais on a une éclaircie. Pour moi, ça va, con ça va conduire certainement euh, à la démission de, de certaines personnes ici. On va, on va essayer de voir un peu. Quels sont ceux qui vont partir Parce qu'ils ne pourront plus gérer. Alors, justement, des gens, des singes intelligents. C'est-à-dire, en fait, euh, c'est ceux qui nous gouvernent, hein, qui sont super intelligents, qui font les études les plus compliquées du monde, et qui, euh, qui gouvernent comme des. Je ne dirais pas le mot. Voilà. Comme ça. Hein et je pense que ce sont eux. Ça, j'ai que des singes intelligents. Et on va leur dire adios. Ils vont partir. Hein, vous voyez quelqu'un qui s'en va là. Alors, ça, c'est la tempête. Mais il y a quelqu'un qui dit adieu. Pour moi, ils vont bien partir. Vous avez une carte de départ là et une carte de départ là. Et les singes intelligents ici. Bon. Ok. Donc, on pourrait regarder plus loin. Savoir ce qui va arriver après. Alors, justement. Est-ce que quelqu'un d'autre va arriver après Ou en tout cas, est-ce qu'on va se sortir de tout ce, ce, ce bazar qui va quand même durer quelques mois à mon avis hein, Malheureusement. Malheureusement. Parce que là, on n'y est pas encore. Hein. Alors, il y aura des questions financières qui vont intervenir. Malheureusement aussi. Ça, c'est l'inflation. Hein. Donc, c'est le vol. Le vol via l'inflation, si vous voulez. Donc, il y a de ça aussi. Alors, il ne m'a pas répondu. Est-ce qu'on va avoir quand même une solution plus loin Alors, il y en a un qui sera empêché d'agir. Oui, dans ça, on a compris. Ah oui, c'est les candidats, ça. D'accord. Ouais. Là... Nous, en fait, on a des choses qui sont cachées, mais c'est toujours pareil. Il faut pas que j'en dise de trop. Et chaque fois, j'ai des cartes, qui, vous savez, de cachées, de, de secrets. Euh, de, euh, voilà, c'est en dessous, c'est sous l'eau. Donc, sous l'eau, bah, c'est pareil. c'est euh, Sous l'eau, on ne peut pas parler. Donc, il euh, faut qu'on se taise. Mais il y a de la lumière. Il y a des choses. Il y a le marteau. Il y a l'intelligence. Il y a la clé. Donc, j'aimerais encore vous dire, euh, et l'arc-en-ciel ici, on va dans une période qui va durer quelques mois, à mon avis, qui va être difficile, oui mais il y a quelque chose d'autre ensuite qui devrait être plus positif. Et là, pour moi, là, tout de suite, j'ai pensé que c'est les candidats qui n'arriveraient pas euh, à se marier à la France. En gros, c'est ça, quoi. En tout cas, y a, y a, ça, ça risque d'être figé. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais ça m'est venu comme ça à l'esprit. Bon, on va considérer que c'est une intuition. Ouais, il va bien y avoir un empêchement. Mais il y a autre chose qui arrive par derrière, c'est sûr, qu'on ne sait pas, qui est positif, hein, puisqu'il y a de la lumière. Alors, petite petite carte pour nous. Le lion qui va se faire manipuler, voilà, il est là, le méchant là, le, le traître, le, le voilà et qui va disparaître. Pouf. Pff, on souffle, il est parti. Bon, alors par la suite, vous voyez, le jeu il ne veut pas me répondre. Hein. Il me dit simplement qu'il y a autre chose qui s'amène par la suite, mais j'ai beaucoup de mal à le sortir parce qu'encore une fois, c'est euh, le gardien du secret. Encore, il insiste vraiment beaucoup. Hein. Justice sera faite. Alors là, on a l'histoire de chaudron qui ressort. Ouais. Là, il y a une désillusion, à mon avis, à ce niveau-là. Donc, vous inquiétez pas non plus pour les histoires de doses. À mon avis, ça ne sera pas, ça. Moi, je ne le sens pas. Voilà, des ennuis à ce niveau-là. Bon, donc, je vous ai donné plein, plein d'informations. Sauf la solution, la vraie solution, je ne l'ai pas sortie, mais parce qu'il ne faut pas le dire. Mais il y en aura une qui arrivera, qui arrivera plus tard. J'ai sorti qu'il y euh, en a un qui allait partir, je vous l'ai dit. Hein, regardez, il y a toutes les cartes qui sont sorties à ce sujet. Il y aura une déception par rapport au chaudron. Alors, au chaudron, vous savez ce que c'est, hein, c'est la soupe, la soupe des sorcières. Et voyez ce qu'il y a ici, le gros imprévu, l'éclipse. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Euh, comment dire Même en astrologie, personnellement, je ne me vois pas euh, injecté. Non, je ne le vois pas. D'abord, je n'en veux pas, mais je ne vois même pas que ça arrive si vous voulez. Ça ne se fera pas. C'est pas possible. Bon. D'ailleurs, on va demander, est-ce qu'on est, qu est protégé à ce niveau-là Alors, je vais essayer de trouver une carte pour savoir si on est protégé par rapport à l'injection. Donc j'ai pris plein plein j'ai pris toutes mes cartes donc euh, elles sont très nombreuses donc, je vais pas pouvoir toutes les, les tenir euh, comme ça je vais essayer quand même alors est-ce qu'on est protégé il y a toujours une porte qui s'ouvre vers la lumière je peux pas mieux dire c'est-à-dire qu'on va changer vraiment de situation et on va aller à mon avis vers quelque chose de plus lumineux bon donc euh, rassurez-vous quand même voilà, c'est un mauvais passage, on est dans la tempête ici, il faut tenir bon, et puis penser à l'arc-en-ciel euh, par la suite. Voilà, je vais vous laisser euh, profiter euh, de, du reste de votre dimanche. Merci au, beaucoup encore de votre fidélité. Euh, encore une fois, euh, cette chaîne est vraiment pour la cause animale, voilà. Je participe en ce moment au sauvetage, pareil, encore euh, d'un âne, de son anon et d'une jument. Vous pouvez la regarder, alors je, je crois que je n'ai pas le droit de dire... Euh, sur quel site je fais mes petits dons, mais je vais vous mettre le lien dans dans la barre en dessous de la vidéo, vous pourrez la regarder. Vous n'êtes pas obligé de faire des dons, hein. vous pouvez aussi simplement faire des clics. Les clics permettent d'activer des publicités et les publicités, les revenus sont versés à la cause animale. Voilà, donc si vous avez envie de faire des petits clics, 10 clics par jour, un truc comme ça... Hein. Euh, moi, je le fais pas. Je fais plutôt les dons. Enfin bref, en faites comme vous voulez. Eh bien, vous pouvez aussi participer euh, directement euh, pour le sauvetage des animaux. Et croyez-moi, il faut pas les oublier non plus, parce que eux, ils ont rien demandé. Ils subissent la méchanceté, la cruauté humaine. Alors qu'en fait, les animaux, si on s'occupe un petit peu d'eux, vraiment, ils ont des trésors d'affection à nous donner. Quoi, c'est vraiment malheureux. Bon, en tout cas, merci beaucoup de, de, de me regarder. Et puis, ben, bah, c'est toujours pareil. Hein. On est solidaire et on garde espoir. À bientôt. Au revoir.